Qu'est-ce que tu fais dans cet endroit hein Tu vas piller deux ou trois temples Dévaliser le musée Content de te voir aussi. Uncharted, The Nathan Drake Collection. Trois jeux cultes dans une édition d'exception. Exclusivement sur PlayStation 4. For the players.